Comme yo. Bonjour, bonsoir tout le monde. jeudi c'est samedi euh, 4 février 2023. Et nous comptons avec vous sur canal pour la Pour nous porter vidéo ça pour vous, et eh bien, et notre travail, c'est continuer Nos mes les haïtiens. Et, hein? et quel que soit côté où il en a ça et quel que soit donc, le accueil disponible pour assister vidéo ça. Et nous demandons une grande faveur, pas négliger, abonner avec un canal ça et surtout. Quittez un commentaire à qui like pour nous et ça a fait un pile plaisir les que vous décidez si vous nous ça. Bon information nous boter pour là, la, la police hier a fait opération tornade 1. Hm. Eh bien mesdames et messieurs, vidéo au nous boter pour là, nous une images et donc et n'a pas crédit avec un TT et qui peut mettre une image ça pour nous montrer et donc ils m'ont dit que la police t'a fait quoi? arrêté ou bien mortellement blessé yo environ 7 bandits mortellement blessés et diverses lotes qui en bas et bien la vidéo ça nous est pour la tête pral désapprouvé et menti sa yo qui baille dans tête en police la et fait quoi Opération Tornat là, les résultats ça divers bandits tombés et mortellement blessés, j'ai eu donc il n'y a pas la police là. Et bien, mesdames et messieurs, t'étais sous désapprouvé la France LB. Qui même a bai peuple a menti. A bloqué nous, l'abdil fait et il fait, alors que pas de rien qui fait, pas de opération qui fait, même nèg la propos de mortellement blessé ou bien arrêté, ben nèg ça opposé ou la caillou dans la base ou y'a prédé, y'a enjou, alors que la police fait qu'on est, y'a mette nèg en bas code. Nous, oué comment la police la gè en pile bandit, y'a pas même qu'on vrai nos bandits, yo pas même qu'on nèg yo Nous songe, on a dit, bon, c'est d'où mente la gè, côté où présenté un paquet. Gros bandit Haïti à tout vrai noyau, alors que même non pays nous l'état haïtien pas de vrai non bandit sao et puis république dominicaine en on en lisla à tout vrai non bandits tout sur non ke yo gagné et sur nos gangs yo vrai frein noyau république dominicaine la gueule et ben la police saisie parce que yo même qui d'un pays à qui sous territoire yo pas de vrai non bandit sao mais moi même c'est non et donc lis ça qui dominicaine te bay là te connaît vrai paquet de gros bandits dans pays alors que la police pas te vrai nom mesdames et messieurs nous on voit comment nèg dans pays nous a pranché a bay peuple la menti nèg yo prend pour un jouet comme si yo nous ça yo veut yo dit nous ça nous veut tendre ça ca fait notre plaisir si il dit mais vrai parole là ou pas je me lance il veut eh bien mesdames et messieurs tété fait qu'on est pas une opération qui mène il veut donc France LB pas mené aucune opération tornade un par un rien qui fait qu'il donc bandit pas arrêté bandit pas tombé tout bandit on a pas eu il a fait il a fait nous même arrêté un Côte d'Ivoire qui était victime d'un tremblement de terre et 12 janvier depuis coupé et la police mettait en bacode pour faire quoi que donc c'est bandit il arrêté en tout cas nous inviter à regarder l'image et temps des détails YouTube. dans vidéo ça été connecté bonne écoute tout le monde n'a tourné pour une prochaine vidéo je m'occupe monsieur là c'est monsieur de après vite l'homme tellement monsieur puissant c'est libre on a chercher la police pas venir faire macaque venir ba moun mentir Kounya, on a tremblé là, on a dit oh garde, travail, nou, nous pas travail, nous pas de travail non, m'a démentons, menti à bas la République, cinq temps d'elle dans le journal, Kounya toute la presse à li. parce que yodou, din sa deja. Sa yon c'est sous officiel, moi je dis ça déjà, autorité sa yo sans dimension caïtia, y a c'est sous officiel mais yon pas sous crédible, Si nous besoin de vraie information, a te abonné. Pour e faut y pou pou mal... ait ouais qui a un rapport de ça au tarimet que nous disons pour eux. Et les journalistes passent l'aide dans les fausses informations. un Je crois pas di dis moi-même. Lorsqu'il dit mon un mal je chercher pour moi. Pour mal, je vais parler là. Je travaille de ce dans zone de Je travaille sur Je ne on vient confirmé information l'information à 99,9%. Mon beau c'est ça le travail par maintenant. Et pas parce qu'on nèg on y rapporte mon bagage, on court il a ça pas professionnel. Et en pile monde qui connaît, il a en bas, pas très sérieux. Travaille pas maintenant, mon gendarme le fait. Nous va fait ça, monsieur. Monsieur n'a pas regardé sur écran, il y le monsieur Tikabi. C'est monsieur qui a dirigé fonds 20 l'an dernier. Nexarson l'a mais le gendriel. On prévite l'homme c'est monsieur qui a commandé C'est monsieur pour aller chercher monsieur. Fon connait yo. Bon pas connait et puis so, si, so n'a pas arrêté n'a pas arrêté mon les bandits c'est celui innocent non. Mais vrai bandit mais sur écran là nous pas touché yo. Quand on a l'aimé une opération, n'a arrêté on coco depuis vendredi et puis nous dit c'est n'a arrêté le monsieur sous soublof. Nous va faire ça. Ti kabi sur écran nèg font 20. Non, Pernier. Monsieur, c'est numéro 2 gang vite l'homme. Je m'en regarder sur l'écran là. Monsieur, quand tu moto bien, quand tu machine bien, son puissant kidnappeur. qui là. Nous pas de dire moué, ça? Eh bien, viens dans T.T. pour nous apprendre, monsieur. Apprendre. Où est Si vous tété, son université lié pour monsieur, le peuple là. Monsieur, elle est C'est monsieur de vient après vite l'homme. Criminel, par le Fon cherche chercher connait monsieur Fon cherche chercher yo. monsieur c'est dans 400 maroso kounia ki ka fon la vite l'homme parce que vite l'homme kounia al net et ça te fait pas de ma avec là gon véritable calvé. toute machine qui sorti dans sud ça monter depuis arrivé gantier c'est se net yo passé et il y a un gros l'argent au payer pour traverser d'ailleurs me dit nous l'homme sans jour un syndicat monsieur gon monsieur c'est président un syndicat Libye 4 pour traverser. La police abandonne abandonné <laughs> la zone. Alors ce que sont zones économiques, parce on douane sur Gantier, l'État a abandonné. Quelle que soit machine qui veut traverser, il faut que vous payez pour traverser par Parce que l'État n'a pas existé. Tchouko. Monsieur qui a frappé en bas avec 69, dans l'autre bois, dans Gédon. N'a yon domine tout toute l'autre boa. Il a invité l'homme pour un bon parti dans la main. C'est bataille dit, mélanger. C'est vraiment dit bon <laughs> di, di chercher, monsieur. Ma montré nous chaque jour. Mais monsieur Tinel qui est 6 lié si dans Cité Soleil. Qui ki quitte Cité si Soleil. Longtemps, qui vient installer base 400 maroza. ou est il ça? Monsieur, les est rich cadre. C'est ça au bon chercher. ou est-ce Je n'ai pas monsieur là. Monsieur le riche kad. Actuellement la a cherché le capable de 20 ans. La mort s'en joue te voyez, monsieur Kaye voisin pas il retourne. Le monsieur pral frise moun la en femme. L'elvin devon pense son femme kap vini. M démontre ça déjà ici. Monsieur le riche cad. monsieur rich gon ti fit tan saint pouli nan marche à la van dagou. Bel ti moun oui. Ti riche kad. L'el pral volo, la bi en femme. Cool fin vol, le retourner les gens, elle a sur l'écran là. C'est ça ou pour chercher. Monsieur, si nous n'avons pas mais nous pas faire un crédit, nous avons fait de la bête menti. Nous pas fait de bête pas fait de de bons informateurs pour informer. Et ça sou chouaz, fait sous choisir faire travail, le travail, avoir faire bien. On seul n'est bon information, il n'y a pas qu'à un sous-crédible. Parce que chaque n'est pas à l'aider à côté de bon pour lui. Il n'y a pas un sous-crédible. Il faut chercher d'autres sources d'autres sources combinées pour essayer de garder comment pour essayer de garder de comparer parce que en matière d'information c'est vérification d'abord et revérification -re et contre-vérification c'est ça en matière d'information crédible en matière de l'information crédible c'est vérification revérification et contre-vérification si vous pas une dimension niveau pour faire ça ou pas capable faire métier ça Fon pa fait ça, hein? Tipiti n'a pas gade la, monsieur le riche cad. 400 maozo. L'ital ka, l'ital colis. chè koli, nan zone kote ou tap kouri de haïsien sando me oui? Gan pile la ke ou l'luc dominikèn, oui? Là ouais, ou pense bon moun yoe. Tipiti, tipiti ça. J'ai gen dix 19 ans seulement. L'el pral vol l'or, l'abi yant tifam. Ou pensez soit tifam gavinzo. Pourtant son petit son lié. C'est monsieur. Mais monsieur, beni, lèl pral ou est femme. fin garçon. Mais vous bon cherchez Dominique, chef gang, capture les moun l'autre bord, kidnappe moun nan cité Nous ne monsieur. Nous ne pas là, nous nous ne sommes là, oui, Monsieur, mettez la cité nous en bas. Y'a à ça monsieur. Ta, ta, ta, ta. Nous va bah, pas faire ça monsieur. Moi même travaille pas et ça te fait venir comprendre tout. En pile froid la police là est tout temps yo après rectifier. Et ça te fait venir la police crédit lorsque le partagez partage information. Remarquez, on pas jamais partager image la police sur la page les facile. Parce que je on vient on vient de compte que prend la police, c'est show off ya favel. Et Huguen ok, pren, prenez responsabilité. Ou pas ka faire sa faire. Li pas normal. Ou kon métier ou se journaliste ou ap travail longtemps dans la police. Attention, frère. J'ai bagarre autrement. N'importe quoi yon arrête ça, n'importe qui bagay, n'est-ce pas chène à sa, ne tibagay, ne la rue arrête, yo bow, yo yon voyez sur Facebook pour montrer la police a travaillé. Qui bo! Nous parons bon, bon coup de fête yo. Pas longtemps la bon coup de fête sous la lueur, Bravo! Négliger l'homme qui prend le nan belé, nègre qu'on route là, la police nan Salomon, Kwaza, n'en le de Prince, coup de balle fait mika lao, nèg tombe, zam saisi, véhicule rete, ça son bon bagay. Le m'applaudit applaudit les m'partage avec fierté. Mais pas bon menti. M'a travail, ma briske vim, ma cherché des informations. Pour partager avec le pays, hein? et puis nous même nous tombons dans le ferrara, dans le chaud. Bon, a, la police est tellement dégénérée, net. Toutes les photos que la police prend, vous mettez, vous bouchez le net à taille. Bon, la police pas média. Qui bagay la police, ou vous image, et vous tombez dans le net, vous avez une l'autre média qui même servie avec image la police. Tellement vous bouchez. Eh bien, monsieur, changez de là. Que nous change, bah la police, les bah, médias net ou Abdou Et puis faire un j'attete. Et nous avons envie de faire tete. faire un j'avais. Il faut faire bien. Pas de show off. Nous avons une société qui a pourri nous. côté monde qui circuler circulé. pas show off pour la police a fait. Faire fè show médiatique pour montrer notre travail. Nous pas travail. Ça dit by vérité. M'pap jamais un moun parce que lui était te tel zone. Non! Ça karrive que moun dans pas de mauvais jeu. Mais parce que nous habite telle tel zone, et bien m'getan deal c'est bandit, et puis m'a pas d'évidence, m'a de preuve. Emission Pabna pas fait comme ça. Mais nègre qui chef gang si doudou, monsieur le Dominique. Monsieur le Hilaire. Kim Hilaire Dominique? Jouabgade la. Petit pasteur, petit pasteur lieu. J'en abgad, ouais, monsieur, bien posé? C'est monsieur qui chef gang Cité d'oudun. Alde yel la popo. suspend monsieur. Qui donc, ça n'a fait ça, me vient comprendre que nous faisons pile de jeunes abus. Nous n'avons pas d'informations, information, mais nous vivons des balles. Nous n'avons pas de information, nous arrêtons. Opération pas menée, ce n'est pas d'informations information crédible. Il faut gain des informateurs crédibles. Et attention, ce n'est pas tout informateur qui a vérité. Et ça fait une contre-vérification comme professionnel. Parce que, on informateur, est capable de faire un compte dans la zone, et puis il vient d'où il est informateur la police, et puis il a bah, information sur un là. Parce que a compte à Et vous même, sans pas l'autre, sous ce a vérifié, ou pété balle, ou son criminel. Travail pas pas fait comme ça. De vous, on nègre dans gang, li Pour y bankien, fait rara. Ou man, la dans la de la sexy, vous pas parler, parler français, il monsieur, dit le dans première il n'y il pas de compte dans Kounyalel ou Apiel Marénette, l'idou Will, performé dans village là. Ou n'est-ce que gens Et moi-même, je suivant, information, je comme pas l'État, pas justice, DCPJ, etc., afférence, pas un suivi qui fait Et bien, je me suis dit, sa me vag. je petit suis dit, je dit, l'aime dit, je je me suis dit, je pas non, on est qui dit, on est qui dit, on a, On pas si ba un On pas pas parler de bavè, ou pa de monde qui pas de pas de peut peut de gang, qu'on y a de frère. Donc nan monsieur, est Dominique, nan site de de avec Té Té Nbap, j'aime bien la peine en son ça. Mais encore, monsieur, on a l'autre profil là. Hey, eh, Toro Dominique, Albuskel nan cité doudou. n'y là. Li là nan si Albuskel, li Albuskel. ça Toro sa wa Wawa, ti Wawa. Vous comprenne Toro sa tombe même Jeff. Pipo, eh, li tombe. Monsieur la par un pile problème du Val 29. Monsieur ta, Saint Domingue, li toune, neg mange mangel. mais ti Kabi encore. Deuxième, monsieur Vina a prévité l'homme nan penye. Al chercher le monsieur. suspend Ferrara. Al cherche Ça leur dit que faut nous comprendre. Donc, suspend monsieur. Nexaré les Dominicains. Criminel passe l'bagin. Al cherche Donc, suspend, pas fait ça, monsieur. M'baye vague, mais. pas en pile. M'baye vague. Allez, n'égat, ta ou ap tande n'égvindou m'ap krasé la police. Mais ou pas rendu compte, c'est la police qui a krasé tête n'abaye moun menti, fait e innocent abus. Pour, sou, pour prouver, pour justifier dans un pays difficile, monsieur. <laughs> Misda, tu vas bien le remèler, ça. Mais son pays difficile. <laughs> son pays difficile, tout bon. M'baye vague, m'baye n'aigou Bon, malin na Jean-Charles Moïse pour avoir de retourner l'autre dossier. Mais nous n'avons pas fait ça. <laughs> Elle s'y souffre. Nous n'avons pas fait payer ça, monsieur. Et à moi, nous pas fait payer ça, monsieur. Parce que si un mens, vous pensez que bal, suis pour me passer belle. Je suis un bâle-dame. Dame, nous ça, monsieur. on na association avec nous. C'est un nègre qui n'a association avec nous. Je dans téléphone pour faire le bâle-dame. pour ne pas passer belle. Tete n'est pas de cette catégorie. Sous faire m'abdou douche ou pas fèl. m'abdou pa ou pas fèl. Ou pas se de ces là Jusqu'à présent, tout.